you <laughs> Moi c'est extraordinaire de pouvoir voir des œuvres de la Guadeloupe à Paris. D'abord c'est rare. Je crois que c'est la deuxième édition, que la première était à Saint-Germain. Puis je suis très content parce que je vois qu'il y a de très belles choses. Bah écoutez, je la trouve euh, géniale, parce que nous avons cinq artistes très différents qui me font découvrir euh, des pulsations et des et des, des histoires à ne pas oublier, c'est très hétéroclite, et c'est très coloré, ça peut être aussi très sombre, j'aime beaucoup, c'est un joli voyage. À la première édition il y avait vraiment beaucoup de mélanges de bleu, de jaune et de vert avec, euh, avec ce fond un peu euh, ombré, et là donc on a les deux, quoi. on a ce jaune pas dans les différents tableaux et on a un peu de doré, on en retrouve encore un petit peu de bleu, un petit peu de rouge, mélangé avec du jaune et de l'oranger, donc ben voilà, des couleurs qu'on retrouve aux îles. Il est important que nous puissions bien sûr continuer à, à nous enraciner dans notre terroir, mais il est important que nous puissions donner à voir le meilleur de nous-mêmes aux autres. Euh, nous n'oublions pas que nous avons à nous nourrir des autres comme les autres ont à se nourrir de nous. Euh, nous ne voulons pas nous diluer dans l'universel, nous ne voulons pas non plus nous enfermer dans le particulier. De sorte qu'il y a un lieu effectivement de décliner véritablement une sorte de, de dialogue avec le monde et de réinventer finalement la, la belle aventure du tout-monde à travers ce genre de manifestation. Euh, nous on est conquis d'avance parce qu'on vient de Guadeloupe. Donc euh, voilà. On avait découvert l'artiste Jean-Marc Holt là-bas. Une expo euh, qui. avec une certaine force de, de création et une. Euh... Une ambiance chaleureuse que l'on retrouve des îles et de la Guadeloupe mais en effet avec une, une puissance dans chaque création, différente, mais qui interpelle oui, chaque, chaque regard. Alors ça, déjà ça fait chaud au cœur, mais au-delà au ça c'est aussi une forme de « on y est arrivé ». quoi. De voir qu'en plein Paris, à Beaubourg, il y a cette exposition. Je trouve que la région a toute la légitimité parce que les artistes sont déjà brillants donc il n'y a pas du tout euh, une maldonne à ce niveau-là, donc euh, c'est une, presque une évidence. C'est un espace formidable, et là je vois que tout l'espace est bien occupé, tout est beau, donc euh, je suis très contente de, de faire la connaissance de tous ces peintres. Je ne connaissais pas euh, l'artiste qui est derrière, euh, ce type de, de peinture, euh, surtout, enfin, je trouve ça assez intéressant et très varié, et en plus il y a des femmes, il y a des hommes, euh, donc je trouve que c'est un, un assez bon choix euh, de la région Guadeloupe et puis en plein dans Paris, euh, voilà, moi je suis assez fière et assez contente. Pour moi c'est très intéressant de voir le mélange déjà qu'il peut y avoir euh, dans cette exposition entre quelqu'un qui vient du street art comme Shekwan, euh, euh, quelqu'un comme Marielle Kézir qui est euh, sur un travail euh, de matière, de tissus, d'objets. Euh, de tableaux revisités à travers les tissus et puis de Philippe Tomarel qui pour ne rien vous cacher est l'homme que je suis depuis des années. En fait c'est indispensable que l'art de la Caraïbe puisse venir se montrer en France et notamment la Guadeloupe et la Martinique parce que en fait, c'est intrinsèquement parlant la diversité de la France. C'est vraiment une manifestation de la culture antillaise ici à Paris. Paris, non pas seulement comme la France, mais Paris comme un lieu capital aussi, donc du monde. Et c'est ça qui est essentiel pour moi, que le Guadeloupe se, se fait voir ailleurs aussi que Guadeloupe, mais dans le monde entier. Et la qualité des œuvres, c'est vraiment quelque chose, donc vraiment ça vaut la peine. Thank <laughs> you.